Mes chers amis, on vient de vivre une expérience extraordinaire, une expérience où nous avons démontré à nouveau que faire preuve d'audace, ça paye. Ah, oui. Faire preuve d'audace sans se poser la question est-ce que ça va être possible, est-ce que ça va être difficile, est-ce qu'ils vont dire oui, n'est-ce pas mon cher Guy ah, Michel, ah, est Michel il est, est très oui audacieux, Michel. Michel, il demande toujours, et, et c'est vraiment très surprenant, je dis quand même, tu ne vas pas demander. Si, si, il demande. Thank you very much. I was very pleased to meet you. Yes, yes. Thank you very much. Thank you, and I'm so glad you enjoyed our your stay here in Cape Town, and I hope to see you again. And and thank yes, you I for the good advice. Wow, such a pleasure. Thank it you. A pleasure. Have a nice week. Thank, thank you. Bye-bye. bye voyagez beaucoup, j'ai une astuce, si vous n'avez pas l'habitude de voyager en première classe, classe affaires, etc., qui vous donne accès à des « lounges », c'est-à-dire des espaces dans lesquels vous pouvez vous reposer, vous arrêter, recharger votre portable, avoir des accès à Internet, enfin bon, ce sont des, des, des espaces privilégiés. Et bien entendu, il y a d'autres possibilités, c'est d'avoir en effet cette euh, « priority pass », et cette Priority Pass vous donne accès à des, des lounges qui s'appellent Premier Lounge dans tous les aéroports internationaux du monde entier. Vous avez même de quoi vous restaurer. Et ici, en l'occurrence, on est en train de manger, c'est un truc de fou. On y va Ouais. Peur de faire exploser l'avion Là tu vas faire au moins exploser le siège de devant toi Non mais attends mon téléphone. Guy mais là t'abuses, le, le siège il va brûler C'est pas possible Non mais c'est pas possible Non mais ça n'existe pas C'est autorisé Non mais j'ai jamais vu ça Alors, regardez, regardez ces images-là, maintenant. Eh bien, quand nous volions, nous avons croisé le commandant de bord et nous lui avons gentiment... Je... Tu Tu <rire> et Lui, il a demandé Moi, j'ai demandé. demandé Tu vas pas demandé quand Mais même si, si, si, si. si, il a demandé euh, euh, Non, on l'a, c'est gratos, on risque un oui On a demandé au commandant de bord si on pouvait visiter le cockpit de l'A380 et très gentiment, le commandant de bord nous a dit, bien sûr, il n'y a pas de problème, quand on sera à l'arrêt, quand les passagers seront descendus. Alors regardez ces images. Là, je suis comme un enfant avec tous ces boutons. Waouh wow, extraordinaire. waouh wow, wow, wow. Everything is with screens. Oh yeah. Well, wow. American oh, oui. way. Michel, est-ce que tu es prêt oh. à nous emmener en avion? Oh euh, ouais, ouais, ouais, on y va. <rire> oh, C'est génial. Alors, wow, quelle impression? Bien. Bah déjà. Déjà, je me sens privilégié. C'est vraiment génial. Wow! Et vous restez ici toute la journée? Walk on va Non, non, ils sont dans l'avion. Bon, ben bah, on y va. Hein. Toc, toc, toc, Wow! Fantastique. Hein. C'est magnifique. Regarde, c'est couvert de boutons là. Oh punaise. Non. Non. Quel privilège de se trouver sur le siège de ce navire désert? C'est impressionnant. impressionnant, mais heureusement Michel n'a pas piloté parce que ça aurait été assez catastrophique. T'en sais rien, t'en sais rien. Mais tout ça pour vous dire, mes amis oser, oser, de toute façon si vous ne demandez rien, de toute façon vous savez que vous ne l'aurez pas, eh oui. le demander, qu'est-ce que ça vous coûte, vous avez au pire un nom que vous avez déjà d'office, le oui vous pouvez le recevoir, voilà donc moi c'était vraiment cet aspect optimisme, optimisme audacieux, osez lancez-vous si, soyez si pas on ne demande pas, on risque mais, mais, pas d'avoir un, une réponse positive et, encore, et encore une fois, c'est la façon dont on demande les choses, on a demandé avec beaucoup de sympathie voilà. on a d'abord eu une conversation avec le commandant de bord, et ensuite, bon, il il avait l'air très sympathique et je me suis dit, ben je me lance. Et puis, quel service client Parce que j'ai remarqué que dans l'avion, il y avait euh, une hôtesse qui passait pour apporter par exemple des jouets aux enfants. Elle a même mis son, son chapeau sur la tête de la petite fille. Elle, elle lui a offert des tas de jeux. Elle a pris des photos, donc les parents étaient ravis. Et puis nous, quand on a demandé à visiter le, le cockpit, c'est un super service client. Quand on aime bien les avions et on aime bien les avions, ah, ça, oui. et ben, pour nous, c'est quand même un bon... Beau cadeau de pouvoir visiter le cockpit d'un A380. Qui ce séjour en Afrique du Sud se termine encore sur une note d'exception, ah ouais. ouais, ouais. on a rencontré des gens exceptionnels, ouais. on a entendu des choses exceptionnelles, on s'est ouais. nourri de gens exceptionnels, ouais. on a fait une marche sur le feu, on a été au cap, on ouais. a voyagé, on a, on a, on a vécu des, des, des moments inoubliables et surtout énormément de fou rires. Merci <rire> d'avoir suivi ce, ce vlog depuis, depuis quelques, quelques numéros maintenant euh, d'Afrique du Sud et il y en aura d'autres bien entendu, que ce soit moi seul ou avec Guy, Bon visiblement Guy tu fais l'unanimité. Hein, les... On s'est bien marré. Ouais. Et dans l'avion, alors, euh, Michel vous montre tout de suite la photo de, du commandant de bord adjoint, puisqu'il a bien voulu se faire prendre en photo avec nous. Oui. Pour info, la différence entre Airbus et Boeing, c'est que Airbus, regardez, il y a un joystick, ouais. alors que chez Boeing, c'est encore le traditionnel manche à balai. Les amis, <rire> merci beaucoup. J'ai envie de dire, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez, parce que de toute façon, moi aussi je t'aime.